L'InfoLab, c'est avant tout une méthodologie, une animation euh, qui consiste à proposer en fait, euh, aux visiteurs de découvrir l'apprentissage des métiers en participant à des enquêtes sous une forme un peu ludique, c'est-à-dire en mettant une balle dans un tube, en manipulant des duplos, en mettant des gommettes. J'ai présenté euh, les métiers de la sécurité sociale à travers leurs ateliers, s'enchaîner et présenter également l'institution dans son ensemble. Le premier atelier était sur euh, les emplois jeunes, les emplois d'été euh, Une des grandes tendances est de se dire il euh, n'y a pas besoin de contrat de travail quand on est sur un emploi d'été euh, de, de quelques semaines ou des quelques mois et donc ça c'était le premier atelier qui nous a amené justement à casser certains préjugés, à présenter euh, de manière globale les cotisations, à quoi servent les cotisations et pourquoi justement il faut cotiser tout au long de sa vie. Par ce qui conducteur d'ateliers, de, de petits jeux, ils ont été assez intéressés, j'ai trouvé. Ben, C'était plutôt positif. L'idée, vraiment, c'est de confronter le public aux représentations des autres pour engager un, un dialogue. On s'aperçoit que quand on propose des animations interactives, euh, ludiques, le dialogue, l'échange est plus facile en fait. Au stand pour faire, parler, euh, faire connaître les métiers des industries du papier carton, de la production de la pâte, la production du papier, tout ce qui est transformation, impression et packaging. Nous, on a une grande envie de faire connaître nos métiers parce qu'on a des gros besoins en recrutement, que ce soit en apprentissage ou en, ou en salarié euh, derrière. À l'Infolab, ça nous permet aussi de connaître euh, de connaître ce que pensent les jeunes sur notre filière, donc on a été très content de voir qu'ils sont globalement très positifs sur, euh, sur la filière en disant que c'est une industrie qui recycle et que c'est une industrie qui innove. On n'avait pas forcément imaginé qu'ils pouvaient penser ça de notre filière, donc c'est très positif. Euh, et puis ça, pour eux, ça leur permet de connaître les métiers d'une façon un peu ludique et, euh, et euh, différente.